Pourquoi couper vos fourches quand vous pouvez les arrêter Nouvelle collection Pantene Pro-V, soins réparateurs et protecteurs. Une formule hydratante à la provitamine B5 qui renforce vos cheveux pour prévenir la formation des fourches. Mmh. Pour des pointes impeccables. Nouvelle collection Pantene Pro-V, soins réparateurs et protecteurs. Ne coupez pas vos fourches, arrêtez-les.